Bonjour les amis. 500 000 nouveaux investisseurs, nouveaux boursicoteurs euh, c'est ce qu'on a pu constater, c'est ce qu'annonce Robert Ophel le président de l'AMF. Donc il y a un regain, un regain d'intérêt pour l'investissement boursier. Il est clair que laisser son épargne à la banque ça ne rapporte pas plus beaucoup et il y a beaucoup de liquidités, beaucoup de personnes qui ont de l'argent à investir et donc euh, depuis fin 2019 on a vu un regain d'intérêt pour de nouveaux traders, de nouvelles personnes qui investissent en bourse et euh, comme le dit Robert Ophel la majorité sont gagnants. Donc si vous vous intéressez à la bourse, si vous cherchez euh, le moyen d'investir de manière rentable votre argent et eh bien, il est clair que la bourse est un investissement qui peut être très intéressant. Je vous invite à écouter cet extrait de l'interview qui a été faite de Robert Ophel, président de l'AMF. On se retrouve après. Nous avons vu au cours de cette période du mois de mars-avril que les épargnants individuels, finalement, au lieu de délaisser, la, la, la, la bourse y était revenue. C'était une surprise certains. pour vous, Vous est sorti le chiffre, hein, 150 000 nouveaux boursicoteurs en deux mois qui se sont lancés pour la première fois, donc entre fin, avril, fin février et fin avril. On croyait les Français fâchés avec la bourse, ça vous a surpris ben, euh, En novembre, on a eu à peu près, près de 300... 300 ah, c'est la FDJ, euh, c'est ça 340 000 euh, <rire> euh, particuliers qui, qui sont entrés en bourse à l'occasion de, de, de, de, de la Française des Jeux. 300 nouveaux, des gens qui... Oui, mais, mais la FDJ, c'est une des entreprises qui est atypique, voilà, qui est mythique, voilà. voilà, c'est les jeux, c'est ancré dans notre quotidien. Là, on a une et tempête ce... boursière et on a 150 000 nouveaux boursicoteurs. Et qui, et, qui, et qui... Alors, le confinement a pu <rire> y jouer. Euh, ils ont, ils ont, D'ailleurs, les, les courtiers en ligne en ont, en ont été euh, les vecteurs de, de, pour porter cette, cette évolution. Mais ça fait 500 000... Si j'ajoute les deux, 500 000 nouveaux, nouveaux investisseurs. Dans ces domaines-là, moi j'observe que dans la, la française des jeux, les gens qui sont entrés en novembre, aujourd'hui, sont donc, très largement gagnants. Mmh. Les gens qui sont entrés euh, essentiellement d'ailleurs en bas du, du, du, du, du, du, du marché, euh, mi-mars, mi, mi, mi aujourd'hui se voient bien. Donc il y a, a, a l'idée qu'il euh, y a là un gisement. Euh, avec euh, par ailleurs euh, beaucoup de, de, de liquidités, hein, puisque euh, les, les, les épargnants ont beaucoup de, de liquidités aujourd'hui. Il y a des capacités à, à, à financer en fonds propres la, la, la, la, la reprise. Et euh, les, les épargnants ont pu voir aussi dans ces périodes compliquées, où euh, certains ont eu des, des, des baisses de cours très fortes, la liquidité a toujours été au rendez-vous. Nous n'avons pas fermé les marchés et hum. la liquidité au rendez-vous. Alors il y a toujours le risque d'une parce qu'acheter des actions ou investir en, en, en bourse, c'est prendre un certain risque. Ah oui, merci, faut merci, le, merci de le rappeler. Il le faut, rappelle, faut le, <rire> le diversifier, mais la liquidité est, est, est, est là. A été assurée dans ces moments de, de tension. Le profil de ces nouveaux venus en bourse plus jeunes, ouais. plus jeunes. Euh, des gens, on a des chiffres euh, euh, Oui, oui, oui, on a des enfin, on a des chiffres. Euh, no, no, nos chiffres sont euh, de, de 36 ans, laissez-moi vérifier, 36 ans euh, en, en, en moyenne euh, pour les, les, les, les, les, les, les, les courtiers en ligne contre 49 ans pour le stock. Donc, 36, euh, ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans. 13 Ça fait 13 ans, 13 ans pour, les, pour, pour ceux, les nouveaux, ligne, ouais. les nouveaux qui sont arrivés sur les courtiers en ligne. Pour les, pour les, les, les banques à réseau, on est passé est plus vieux, de, ouais. de sois, 61 ans de stock, ouais. 48 ans pour les nouveaux. Ah donc pareil, 13 ans. Donc pareil, quelque chose de, de plus jeune, des moyens financiers en général plus, plus, plus, plus, plus, plus limités, mais un nombre d'opérations plus élevé. Donc, euh, Donc est-ce qu'on assiste à une nouvelle génération de boursicotaires C'est trop tôt pour le dire, évidemment. Ah. Mais c'est un, un élément, à mon avis, très, très rassurant et sur lequel il faut le tabler pour les, pour les, les, les, les renforcements à venir de, de fonds propres des entreprises. J'attire aussi l'attention qu'il y aura beaucoup d'argent cette année à, à, à régler dans le cadre de l'intéressement et de la participation. Parce que pour toutes les entreprises qui, ont, qui sont dans le, la formule standard, ouais. les résultats de l'année 2020, 2019, que... oui. étaient, élevés, ouais. étaient élevés. Et donc ont généré potentiellement des, des montants significatifs à investir en, en, en, en intéressement et participation. Donc vous voyez... Il est clair qu'il y a vraiment un regain d'intérêt pour les investissements boursiers. Beaucoup d'argent peuvent être investis en bourse pour le soutien euh, donc, euh, des marchés. Et on a pu voir que les banques centrales soutiennent euh, les marchés financiers après la, la baisse très importante qu'on a eue due au Covid-19. Eh bien, on a eu une remontée spectaculaire, inédite, incroyable des, des, des marchés financiers, des indices. Et donc euh, beaucoup de, de nouveaux investisseurs boursiers ont profité de cette formidable vague pour investir et pour gagner pas mal d'argent pour ceux qui se sont positionnés au bon moment. Alors bien sûr euh, il faut un petit peu s'y connaître pour profiter de cela, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc euh, se former en bourse c'est certainement euh, le conseil que je vais vous donner, ce que je donne depuis très longtemps. Et vous voyez qu'il y a possibilité de faire ainsi des très bonnes opérations boursières quand on se positionne au bon moment. Donc il faut arriver à détecter les signaux qui indiquent la fin d'une baisse comme on l'a eu donc il y a quelques mois et une remontée à ce moment-là, être dans la vague haussière et ça peut se, se détecter à différents moments de l'année mais il faut être prêt, il faut être formé pour arriver à pouvoir profiter de cela. Et c'est pour ça que moi je vous encourage à vous former au scalping comme ce que j'enseigne et vous verrez que vous pouvez à tout moment trouver des, des, des opérations très intéressantes quasiment tous les jours même à très court terme et ça vous permettra ainsi de parfois profiter de trades qui vont durer quelques jours voire quelques semaines comme ce qui s'est passé avec cette vague importante et ainsi euh, investir de manière intelligente votre argent en bourse. Bien sûr euh, à certains moments on parle d'investissements intéressants comme ce qui s'est passé avec une remontée euh, importante de l'or. Malheureusement lorsque euh, les, les vagues comme ça arrivent aux oreilles des, des personnes qui ne sont pas formées à la bourse au trading eh bien bien souvent euh, ça arrive trop tard, j'en ai parlé il y a quelques jours donc dans, dans une vidéo. Et euh, donc j'en reparlerai euh, maintenant également concernant l'or. Euh, quelques jours après que je dise que l'or était un peu trop pour euh, investir maintenant, eh il y a eu une, une chute spectaculaire de l'or. Euh, il y a des personnes qui ont perdu bien sûr de, de l'argent de cette manière-là parce qu'ils n'étaient pas formés. Donc vous pouvez profiter. Euh, bien sûr de, de, de marchés très intéressants comme ce qu'on a connu euh, sur les indices boursiers. On peut profiter aussi de l'or mais il faut se positionner à ce moment-là à des moments clés, à des moments euh, vraiment stratégiques et il faut que vous sachiez détecter ces moments-là. Donc euh, gagner en bourse ce n'est pas donné à tout le monde, il ne suffit pas d'ouvrir un compte chez un broker ou d'acheter de l'or à n'importe quel moment, non il y a des moments où c'est vraiment le moment idéal pour, pour investir et il faut de temps en temps prendre ses bénéfices aussi. Il ne suffit pas d'ouvrir une position et puis d'attendre la fin de l'année pour, pour prendre ses bénéfices, ce serait trop facile. Non mais c'est clairement en bourse comme le dit le président de l'AMF qu'on peut compter sur ce type d'investisseur pour soutenir les marchés. Et pour ceux qui sont avertis et eh bien faire des gains très importants. Donc actuellement les marchés sont remontés mais il y a toujours moyen de gagner malgré tout sur les indices à condition que vous sachiez quand investir, quand prendre vos bénéfices et c'est à cela que servent bien sûr les formations à la bourse qui vous permettent en choisissant d'abord le scalping et eh bien d'avoir une possibilité énorme d'investir toujours au bon moment. Parfois ce sont des trades qui vont durer quelques secondes, parfois quelques minutes, parfois quelques heures ou parfois quelques semaines. Et là à ce moment-là ça peut être le jackpot mais il faut savoir rentrer au bon moment, savoir protéger ses positions pour éviter bien sûr de perdre. Donc si vous êtes intéressé par cela je vous invite à vous former à, à ma formation au scalping. Donc sous cette vidéo et en haut de la vidéo vous avez un lien. Vous verrez que c'est très clair, c'est très facile euh, d'apprendre cette formation. Tout est en vidéo et vous pourrez même vous inscrire gratuitement sur un, un compte de démonstration pour tester ces stratégies et après lorsque vous aurez des bons résultats, lorsque vous appliquerez bien la méthode que j'enseigne, eh vous pourrez commencer à ouvrir un petit compte de trading à 1000, 2000 euros et gagner petit à petit comme ça et puis augmenter vos gains toujours en respectant donc certaines règles qui vont préserver votre capital et vous permettre de gagner en bourse de manière intelligente comme le font de plus en plus de jeunes boursicoteurs puisque la moyenne d'âge descend. Donc actuellement on est, on est principalement l'ordre de 35 ans pour les, les nouveaux investisseurs donc euh, lorsqu'on est confiné à la maison comme ce qu'on a eu et eh bien c'est vraiment une occasion euh, fantastique de se former et de gagner de l'argent tout en étant à la maison et en trading mais eh vous pouvez euh, dès que vous avez un moment vous pouvez euh, vous positionner sur des positions et faire euh, des gains euh, quelques secondes après. Donc voilà ce que je voulais dire dans cette, euh, dans cette vidéo. C'est important donc ce message de Robert Ophel, euh, président de l'AMF. Donc, qui a des investisseurs, de plus en plus de, de jeunes investisseurs en bourse et qui sont gagnants euh, cette année. Donc, les marchés boursiers sont vraiment une opportunité actuellement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Un pouce vers le haut, ça me ferait, ça me ferait plaisir. Et euh, partagez cette vidéo. Et je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. À très bientôt. Au revoir.